Bonjour tout le monde et bienvenue sur le campus de la Soltier Academy, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans les chaumières, ouais je suis à la bourre, <rire> je suis grave à la bourre, aujourd'hui, aujourd'hui c'est ça, ok, aujourd'hui ça va réguler sec, ok, aujourd'hui on tire sur tout ce qui bouge, d'accord, euh, <rire> euh, voilà. Bienvenue à la Hunter Cup Aujourd'hui, 16 streamers, 8 dieux s'affrontent. Les règles sont simples, marquez le plus de points possible en tuant un maximum d'animaux dans le temps imparti. Mais attention, certains d'entre eux ne se laisseront pas avoir comme ça. À vos fusils, poules, tirez Bonne chance well how what do you what do you think don't you think that i try hard that game yeah but not on this map because you hate this map and so do i which, which one is it which country is it uh germany, uh, germany. oh germany, yeah. Yeah. Yeah, you map, right? yes, yeah you hate that map right yes absolutely yeah there you go uh, <laughs> i <fucking> knew uh, <laughs> right oh yeah okay okay i'm sorry that's because of my german accent <laughs> <Hirschvelden>. all right <laughs> Arty, est-ce que tu peux venir ouais, avec je nous? Ah, un... uh, ouais, bien sûr. Ok, autrement je te mets une tente. otherwise I have put a tent? Oh, ok. Ok. What What the fuck are you? Do? Are you pole are dancing? We? Are you good? <laughs> <laughs> <Oops>. What? <laughs> are you gonna play with it? A... What is that? It's a tracking uh, dot. Are you kidding? <laughs> right? When did they add that to the game? <laughs> About a year ago. No. Okay. Okay, Capitao. The Rosette. T'as tes armes, toi et tout? Ouais, ouais, j'ai mes armes. J'ai fait plein de munitions, c'est bon. Ah! <laughs> okay. ok. Ah putain! <laughs> <laughs> Woo! Incroyable! <Sacre> <laughs> <laughs> I love like hunting. <laughs> What is uh, now? What is really important, guys? It's all about safety, okay? I'm oh, sorry. <laughs> all the animals on the map are scared away. already. <laughs> oh my gosh! Uh, should... We ready? Oh, we are uh, ready. All right. I have all the good guns with me. You, like, you're the leader. Them. You're the leader. The leader, okay. Yes. So how do we want to do this? Do we, we should go to water, right? Or yeah. a feeding thing? That room, that, I think. that would be perfect. Yeah, absolutely. C'est pas ouf. On trouve pas grand chose là, et on est perdu dans la forêt. C'est compliqué. Justement, il nous faudrait plus de range en fait pour faire parler les, les, nos longues distances. Les ironiques étaient plutôt partis dans, dans un état d'esprit de, de garder, de trouver des points d'intérêt. De, genre euh, un lac pour la flotte, etc. etc. Les renards, c'est un fait à choper. C'est tout petit. Renard is fox in French. What, sorry? Renard. Renin? Renard. Renard. Yeah, exactement. <coughs> That is that is difficult to say. Eros was getting angry at me for calling uh, a chocolate croissant, uh, chocolatine. Oh my god! <laughs> I'm gonna be mad at you too. It's only in the southwest of. It's like one quarter of France say that. Got 45 minutes. Is so that you shooting? Yeah, yeah, yeah. Nice. Are you kidding? Tell me I miss that. Qu'est-ce qu What is happening to me? Oh no, I shot him. I'm starting to have a lot of roadier tracks here. So many more. Easy. Okay, so first kill, but it's not gonna be a lot of points. The biggest animal on this map, Je ne sais pas. Deer, je dirais non Je qu'il y aurait peut-être un bison européen. shot deux fois. Un bison qui est position. Je pense que eu une fois. Si bison 2 3, 000 points in 10 minutes. Lui, je peux me le faire en revanche. Je vais avoir une vue dessus. On partira sur le trac de l'autre qui a blessé derrière, mais. Est-ce qu'il est parti? Ok, I got one more. Yeah, I'm going to get a road here. Nice. Flèche, oh, c'est pas vraiment... C'est un 100. Ah, 100 points. Il y a des points. Il y, y a des animaux avec lesquels vous pouvez faire du 1000 points, quoi. Là, là, mon shoot était vraiment dégueulasse, quoi. On va essayer de retrouver la trace de l'autre. Uh, remember, you can use P Yeah. To uh, oh. pull out your camera and use that instead of Binance when you walk around. Okay. Uh, third one, bro. That's still a 100. That was good points, 300. Okay, I just one shot a fox, but was... not not a great, a really good shot. But still, I'm pretty sure it's gonna be more than 100. Ça, ça devrait plus que 100, ça reste un fox, pas facile à spoter. Oh my god, 500. Yeah. Fox is always, uh, all the small animals and all the cat animals are always great. <laughs> that's what she said. Yeah. Open. This is big and open. All right. I'm Isn't... glad to hear you finally got late. Yeah, well, I was talking about my mother, so. <laughs> oh, that's even worse. <laughs> Ugh. Oh! Rabbits everywhere! Oh, There is ooh, like 200 rabbits! Bison, rabbit, bison, man. bison, bison, bison. No! You have a bison Yep. In Germany Yeah, European bison. Oh fuck, in the butt. Dans le truc de cul. My god, 113, the same as you. 113. Bon, je vais devoir les tenter là. C'est pas, pas génial, mais ça va être le meilleur moyen. Pff, je les tire au Magnum, quoi. Est-ce que je les tire au Magnum ou pas Pff, Franchement, je vais les tirer comme ça. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas pour ça s'il vous plaît. Three dead things. I, uh, I'm, I'm shooting every, every I have like a 200 range and I'm shooting with a with a 300 uh, a caliber like a lot of rabbits. There is like the entire family. You're so, shooting rabbits with yeah, 300 Yeah yeah women? yeah yeah Don't don't don't judge me. What don't is wrong me. with you? <laughs> don't judge me. Well, it's What like what's wrong with you? I hate cooking and I just want it to be a pâté, you know? I just want yeah, it like Yeah, fair enough. Yep. you can put on bread. Exactly. So um, you're, the, you're the same as me. You're doing the same. Yep. Okay. I'm trying to level up my uh, pistol while doing this because... I'm pretty sure we want <laughs> Woo! Vas-y mais. Ah, mais il est bugué en fait, ok. Ok, je comprenais pas. 113. Oh oh, oh oh, 113. What? Oh oh. Are oh you oh. dead? Oh oh. <rire> oh non non, non, non, non, Are you gonna die? Oh. Est-ce qu'il va mourir? Tu peux te faire tuer dans le vide. There's a lot of buffalo in front Or bison in front of me. Like a lot. <sighs> ok, I'm alive. We're good. Il, il a fait une crise cardiaque, mais. Ta ta ta ta ta ta ta ta... Je suis un pack de bison maintenant. Right Pour really? me montrer. Où est-ce que tu es Oh non, tu es trop loin de moi. Il est trop loin. Bison numéro 5 est mort Bison numéro 6 est mort ici Oh my god Oh la la, il est en train de tout défoncer. Il, il a tué uh, 3 ou 4 ou 5 uh, bisons. 3783. Bison 93. number 7 On peut trouver un bison européen. On peut obtenir 2 ou 3 points. Bison number 9 et 10 est mort ici Oh, il est en train de Et de... and you see 50 points now. Nah it was a bad shot. So you 328 for the next one. Da, da, da, da, da, da, da, da. Number 12. Oh my god. Il est en train de tout faire. C'est bon. de taper le, le cœur pas facile ouais 88 pas ouf au final celui-là était pas ouf non plus hein. pourtant je tire exactement mais je pensais qu'il y aurait un peu de boulet dedans puis que ça viendra le cœur est là en fait 88 <rire> rosa qu'est ce qui s'est passé mais, mais je comprends pas ils ont des câbles la casque les animaux euh... je, <rire> je tire deux fois sur un chevreuil il y court il ne meurt pas ça lui fait rien Bah, c'est parti, le bouffe. 3, 2, 1, t'es parti, j'ai lâché. Have fun. Have fun, les gars. J'ai. J'ai. J'ai. Non. Mais il va move now. maintenant. Ouf, j'ai un bear. C'est bon Je voulais là en France. Je pense que right side ici. Yep, c'est moi ça. C'est assez facile que j'ai shooté deux fois une fois. Mais... Oh. Bon bah gg les poulets. Donc loser bracket euh, Loubouf, tu peux nous... Tu peux nous... Nous en dire un peu plus. Ouais, bah du coup, euh, du coup, euh, si ces Zyro vous continuez en en demi-finale. Bon, moi bah, c'est parti. Du coup, euh, oh, bah, what map do you want to pick, bro? Zyro. Et, oh, do we get to choose? Yeah, well they're both level 60 bro, so... Oh, yes, oh, so uh, we have the uh, weakest uh, the weakest level. Oui. What about Siberia? Let's go for Siberia. La Sibérie, c'est où va oh, Bon, bah, nous on suit de toute façon... Oh, non, non, non, il y a pas de... T'inquiète pas, il n'y a pas de... Problème. Oui, oui, bien sûr, oui. Oh, c'est chiant ce, ce bug là. Ok propre. je crois qu'ils à yeah, la montagne qui est, qu est pleine de putain, c'est vraiment de I, la merde. Ça, ça, 125 max. Up really fast, I think. Yeah, I think they know where. Uh, yeah, where, to hunt. where the animals are. Yeah, yeah, yeah. Il y a vraiment des endroits où il y a des animaux et vraiment des endroits où il y en a moins. Ils doivent, ils, ils connaissent toutes les maps et. Ils probablement juste allaient à la petite <tousse> spot dans cette zone. Je sais pas la qualité derrière. Voilà. Mais c'est pas ouf, quoi. C'est ça le problème encore. Fait. 400. Yeah, I'm fucked here, I can't find anything. 400 for this. Nice. I'm just happy I got the two bears that were like 700 plus right after each other, that really helped. Nice! Another Vitalite. I got another vital hit on the moose. 17 minutes. 175, that's still better than nothing. Oh, that's amazing. Like, we're so far ahead right now. Yeah. Thanks to you, bro. Thanks to you. 13 minutes. Oh my God. Oh my God. There is like 20 of this thing. There, there are so many of them. You, you can't imagine. What is it you have over there? Moose, or? Okay. Yeah. So that's the first one. seven. And that's a level up, lul. I might of only like three of them, sure. Maybe more. Yeah, moose. Only moose. Faut aller chercher tout à l'heure parce qu'il est beau et lui il prend plein poumon. 50, fuck it. That's another 300 for this one. Un Another 100. You're the best. The cats are good, huh? Woohoo! Another 300. Parfait. Good, let's go back to the to the camp. Oh, pain. There's a massive one right in front of me. Oh, he collected one one second after. Ready? Oh! Whoa. Oh! Oh! <laughs> I think we win anyway, right en tout cas très bien joué, bravo les gars, bravo, moi j'ai eu euh, le Néant, j'ai eu le Néant de la Taïga. Oh, bah pourtant <rire> c'est moi qui ai commencé avec le Néant pendant 30 minutes hein, Tro à ah, bah, oui, j'avais 300 points quoi. Ah, c'est toi le boss, c'est toi le boss, mais hein, faut pas déconner, ouais, tu bah, es ouais. les de invités, c'est cool. mais je l'ai pendant 5 minutes. pendant 35 minutes j'avais rien et après <rire> je suis arrivé sur la rivière gelée <rire> qui est mon spot, euh, et là, là c'était fini quoi. Je vous explique les gars, euh, petite adaptation, en gros on fait un BO3 pour la finale, mais comme on fait un BO3 et qu'il y a un loser bracket, on fait le, la vieille règle e-sport, c'est à dire que vu que nous on a tout gagné, l'avantage c'est qu'on a une map d'avance, d'accord Donc ça veut dire que nous sur notre BO3, dans, on, on, on doit gagner qu'une seule map, et vous, euh, bah, si vous voulez gagner, il faut gagner les deux maps. 3, 2, 1, c'est parti, allez bon match a fun les poulets A fun, a fun. Ciao ciao <rire> Feral pig over by you. Yep, just in front of me. One 100... of yeah I don't know. Did you kill it? Um, I don't know. I'm gonna check, but I think the shot was pas trop mal. <laughs> Très reblais. Très reblais. Yeah, that's the first kill. Yeah. Let's go, that Oh, it's so foggy. Alright, 225. Let's go. Opening the season, first blood. Yeah, oh, I had more points I'm... than you last one. Yeah. I didn't do anything for the last half hour, and I still had more points than you. Oh my god. Oh no, sorry. I'm. I don't want to tilt you. You, need, uh, okay. you are the best. Okay. Who's ringing right now? You. It's me. I'm the Damn, best. you're the best. You're so fucking good. Thank you. You need to. You need to do that with my ego. Yeah, I know. Yeah, I'm French. I do the same with Eris. I tell him every single day. I message him in the morning. I'm like, you. You are talented. And then he goes, Ah, merci beaucoup, mon ami. <laughs> More. Nice spot. On attend deux secondes. Celui-là est là. Non. One. I have your stream up so I can keep up with it. The... <laughs> stream hack. There from the distance it's a boar 3. Three... Oh yeah, it's too far away. Oh, 225. à chaque fois je vais faire que du 225. Je tire dans la colonne là Putain, pas super comme tir. Was that you shooting or is that them? Non, c'est that's C'est moi. C'est moi. me. Oh Okay. Ah, je, je fais de la merde. J'espère que je le rate la deuxième. Vraiment, ce serait parfait. On nique l'intégrité du truc. Un cochon sauvage. I got another feral pig. Oh, that's a 216. Oh, look at that pig! Wow. What? What's cool happening? The pig you're aiming at. The spotted one. Yeah, yeah, yeah. Uh, uh, well, the, the one with, like, the black dot. Yeah, it looks y like a cow. Yeah, you'll see, uh, you'll see, like, a lot of them here. Oh, okay, it's not, a, like, a special one. No, no, no, Like, look, look on my screen right now. Yeah, I saw there was a few of them. 275. Good shit. Que ça passe sous le menton ça, vraiment ça va être la merde. <té> ok, on good. I'm gonna start moving uh, along the water on this side. Nice shot on the pig. Holy shit, how many did you find? What the fuck? A lot. Wait, are you using the 300 for those animals yeah holy shit. <laughs> why because it's a class seven to nine That's rifle. a class six no no class seven to nine ready oh yeah that's stupid i should have used the glurk. that's why i'm making that like, bad uh <gasps> And... oh my god Where are my goats? <laughs> minutes. good points, buddy. Yep. First oh, yeah. like 20 one. seconds, <laughs> and it's over. GG. It's <laughs> Yes! GG les gars! GG c'était cool. propre! Euh. Ouais, bon, la chance hein, d'être de, de, de, de tombé sur les bons endroits, etc. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? C'était moins. C'était plus difficile de trouver. Euh, de trouver des. Euh. Il est. est ta, ton, ton ami américain est un fin tacticien! <rire> ah ouais? Qu'est-ce qu'il a euh, fait? Oui! Il savait comment, euh, comment euh, faire en sorte que je ne puisse pas, pas aller à droite. Donc euh, c'est de la tactique, c'est bravo à lui. Là, il, il a remonté la rivière. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il a remonté la rivière. En tout cas, bravo. Bravo et puis merci pour l'organisation. C'est bah, ce que je disais juste à l'instant sur mon live. Sur... J'ai préféré finir sur une belle image. du. du... J'ai arrêté il y a deux minutes en essayant de finir sur un coucher de soleil pour les, pour les viewers. Et bravo à, bravo à vous parce qu'une belle organisation. Et puis, j'ai remercié tout de suite en live. J'en profite parce que forcément, tu as une portée un peu plus conséquente. Je remercie euh, le peu de gars qu'on a eu par, euh, par en vocal ou par truc de ton équipe en trois jours ils ont fait vite et ils sont terribles ils sont super adorables ils sont prévenants ils sont accueillants et ça c'est important tu sais parce que voilà c'est bien, bien gentil le monde du jeu vidéo mais c'est quand même impor important en tout cas bah c'est cool en tout cas que vous avez passé un bon moment ça, ça me fait plaisir ouais, en tout cas nous on ouais, aussi on a passé un super moment et vous avez été super, super bon et bon il y a toujours le côté random dans le jeu vous êtes tombé ah, on est tombé sur les troupeaux vous n'êtes pas tombé sur les troupeaux bon ça arrive quoi